Bonjour, aujourd'hui je partage avec toi une découverte qui m'a permis de commencer à agir l'environnement chez moi tranquillement. En fait, comme je vous l'ai raconté dans ma dernière vidéo, après avoir vu le film Demain, j'ai vraiment eu envie d'agir, j'étais surboostée. Je voulais moi aussi agir pour faire changer les choses. Mais j'ai assez vite été frustrée puisque finalement, je voyais pas ce que je pouvais faire chez moi. Déjà, je triais et puis voilà, ça me semblait le maximum que je puisse faire après dans mon entreprise, ben tout semblait euh, tout semblait cloisonné, donc c'était pas évident de pouvoir proposer des choses à la direction. Euh, ensuite dans ma résidence euh, les gens ont l'air un peu austères et euh, voilà je me sentais pas forcément à l'aise pour euh, proposer des choses donc euh, voilà j'avais vraiment envie d'agir j'étais surboostée mais ça savais pas par où commencer puis en fait je me sentais un peu désemparée jusqu'au jour où une copine m'a parlé de zéro déchet bon, au début je vous avoue ça m'a un peu fait rigoler, les petites anecdotes. Je trouvais ça un peu arriéré. Je ne comprenais pas bien le concept. D'ailleurs, je vous s'arrête tout de suite. Le zéro déchet, ça ne veut pas dire tout faire soi-même. Hein. On assimile, voilà, il faut faire ses cosmétiques, il faut faire ceci, il faut faire cela soi-même. Non, non, non. Il y a des façons. Enfin, moi, je fais du zéro déchet déjà depuis pas mal de temps. Et je fais rien ou presque rien moi-même. Par contre, le, le point principal du zéro déchet, c'est vraiment de s'alléger de plein de choses pour récupérer du temps de vie, du temps de, du temps à passer avec sa famille et pour consacrer moins de temps finalement aux produits, mais plus à l'humain, plus à l'homme, plus à, à nous, à, à nos amis. Donc voilà, la, le zéro déchet. En priorité, c'est certes de réduire ses déchets, mais aussi de de gagner du temps pour soi, de se libérer du temps. Donc je vous raconte dans cette vidéo pourquoi et comment le zéro déchet m'a permis à commencer à agir et à avoir un réel impact sur la planète à réduire mes déchets, réduire mon empreinte écologique. Et surtout ça m'a permis de découvrir qu'il y avait des milliers de solutions pour agir autre que ce que je pouvais faire aujourd'hui. Ça m'a permis de comprendre les enjeux et mes capacités d'action et de comprendre comment tout cela est lié, que ce soit au niveau alimentaire que ce soit au niveau de la consommation que ce soit au niveau du compost, au niveau des énergies. Le zéro déchet, ça englobe tout ça et on comprend mieux après, en pratiquant ça au quotidien, chez soi, comment on peut agir. Euh hors de chez soi en fait. C'est pourquoi aujourd'hui Cap sur les pépites en route vers le zéro déchet avec Bea Johnson et si tu aimes ce genre de pépites qui vont te permettre d'agir par rapport à l'environnement bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ou alors euh, télécharge le guide Devenons ambassadeur en environnement qui te permettra de comprendre pourquoi le, la planète se réchauffe et quels sont les différents leviers euh, que, que la planète peut utiliser pour réduire son réchauffement et quelles sont nous les différentes actions qu'on peut faire par rapport à ça. Alors pourquoi ce livre est devenu ma bible En fait, le zéro déchet, c'est vraiment un moyen simple pour agir chez soi. Pour moi, c'est le meilleur moyen, le moyen idéal pour commencer sans avoir à se faire violence. En fait, le zéro déchet, ça nous donne un autre point de vue sur l'ensemble de la vie. Tout ce qui t'entoure va être revu, en fait, sous un nouvel angle qui sera l'angle des déchets. C'est très intéressant de voir comment on peut vivre dans cette société actuelle de confort, cette société moderne tout en respectant la planète. En fait, euh, il suffit juste de faire les choses différemment et euh, vous allez pouvoir vivre une vie euh, voilà, similaire euh, en faisant les choses différemment et en réduisant donc considérablement vos déchets. Bea Johnson s'est inspirée en fait des Indiens car autrefois, les Indiens, quand ils venaient s'implanter quelque part dans une forêt, ils restaient là pendant un mois, deux mois, trois mois et quand ils partaient, personne ne pouvait savoir qu'ils euh, avaient pu habiter là pendant un certain temps. Il n'y avait aucune trace qui pouvait marquer leur passage. Et donc Béa Johnson s'est inspiré de cette idée où euh, l'homme peut euh, utiliser la, la planète, mais euh, doit euh, s'assurer que euh, de, tout le long de sa vie, il n'ait pas euh, laissé de déchets, finalement, il n'ait pas laissé de traces de lui euh, sur la planète, de manière à ce que euh, la planète reste intacte, ad vitam aeternam. Donc, elle s'inspire de ça pour l'adapter à une vie actuelle, moderne, de confort. Et elle arrive, elle, avec ses deux enfants et son mari, donc à E4, à réduire sa, consomm... sa production de déchets à seulement 1 kg par an pour les quatre personnes. C'est vraiment quelque chose d'assez significatif. Quand on sait que la production de déchets par an par personne correspond à peu près à 500-550 kg par personne, eux, c'est comme s'ils avaient évité finalement 4 tonnes de déchets à E4 imaginez la, la, la quantité de déchets que ça représente, 4 tonnes de déchets. Donc grâce à ses efforts, elle a évité tout ça. Bon, c'est vrai qu'elle a une démarche assez extrême, on n'est pas obligé d'en arriver là. Moi, personnellement, j'en suis arrivée je pense à moins de 56 kilos par an, ce qui correspond à 1 kilo par semaine, je pense que je suis en dessous de ça, je n'ai pas calculé. Euh, mais 56 kilos, comparé à 500, 550 tonnes par an, par personne, c'est déjà énorme. En fait, 56 kilos, 56 kg ça correspond à mon poids. Pff, mon poids. Ça correspond à moins que mon poids. Donc, je me dis, c'est déjà un super grand pas si je pouvais produire que 50 kg de, de déchets par an. Je trouve ça génial. Plus on va pouvoir réduire, mieux c'est. Mais déjà, là, je suis hyper contente de ce résultat. Donc voilà, Béa Johnson nous, nous emmène vraiment dans un autre concept, une autre façon de voir la vie, les choses, et de, de, nous amène à faire les choses différemment. Et autre chose aussi qui m'a interpellée dans ce livre, c'est que dès le début, elle nous explique que bon, Recycler, c'est bien, trier les poubelles, c'est bien, mais franchement, c'est le minimum de base. Aujourd'hui, il, il y a des milliers, milliers, milliers de solutions euh, que l'on peut faire tous les jours, chez soi, dans notre quotidien, pour réduire nos quantités de déchets. Et c'était vrai, vraiment un choc, parce que moi, je pensais vraiment, euh, en triant, être dans, voilà, dans le maximum que je pouvais faire chez moi, et eh bien non, elle a passé au crible toutes les pièces de la maison, la salle de bain, la cuisine, les toilettes, euh, la cave, les jeux, les activités. Tout est passé au crible pour nous montrer ces milliers de solutions qu'il y a chez nous pour réduire nos déchets et pour vraiment limiter notre impact sur la planète. Donc ça, ça a vraiment été une révélation comme quoi, en fait, le recyclage, c'est bien, mais c'est juste la base. C'est le, le minimum des choses que tu peux faire. Après ça, il y a des tas de choses qui sont super simples et super sympas. Pourquoi aussi j'ai beaucoup aimé le concept du zéro déchet C'est parce qu'en en fait, elle était elle arrivée à un moment où elle s'apercevait que finalement, sa vie se, se concentrait plus autour des produits que de l'humain. En fait, euh, aujourd'hui, on, on, on passe beaucoup de temps à, à, à, à s'occuper de nos produits, à entretenir nos produits, à acheter, à vendre et... Euh, et pas forcément à passer du temps en famille, à passer du temps avec des gens, passer du temps avec des amis. Et tous ces produits, en fait, nous encombrent, encombrent notre temps. Et euh, ça nous permet aussi de, faire, de perdre beaucoup de temps à faire du ménage, à les ranger, à les trier. Et donc, euh, la, un, des, un des concepts importants du zéro déchet, c'est l'objectif, c'est aussi de se libérer du temps. Euh, libérer du temps pour se recentrer autour de l'humain et pour se faire justement il y a tout un pan de son concept zéro déchet qui est d'aller vers la simplicité pour ça j'aimerais apporter votre attention sur mon exemple personnel parce que personnellement je pensais que j'étais pas une grande consommatrice que j'avais pas beaucoup de choses chez moi j'avais fait plusieurs déménagements et que tout ce que j'avais finalement était assez utile et que j'avais pas de, de choses en extra et euh, après avoir lu le, le livre de Bea Johnson, ben en fait, euh, j'ai directement appliqué, euh, j'ai fait le tri de tout ce que j'avais. Euh, et euh, je, comme je m'étais imprégnée de tout ce qu'elle avait dit, donc j'ai vraiment fait un tri par rapport à ça. Et finalement, je me suis débarrassée d'un tiers de mon appartement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'un tiers des choses que j'avais, finalement, c'était du surplus, des choses qui m'encombrissaient. Donc imaginez aussi euh, chez vous, vous vous vous désencombrez d'un tiers de votre appartement, Là, ça vous gagne de la place dans les étagères, ça vous gagne de la place dans le salon, vous avez quelque chose de beaucoup plus spacieux, beaucoup plus agréable à vivre, et au niveau ménage aussi, vous gagnez du temps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment aussi un gros atout du zéro déchet, du concept zéro déchet de par Bea Johnson, c'est que ça vous permet de, de nous alléger dans notre vie, arriver à un certain, certain moment de notre vie, ça nous fait du bien aussi de lâcher certaines choses, et, euh, et voilà, le concept de redéchets intègre ça, et après donc, si vous avez l'occasion de lire son livre et de faire tout ça, vous allez voir que vous allez avoir un autre regard sur la consommation, sur les magasins ce qu'ils vous proposent en vitrine vous aurez un autre regard, donc outre ce premier objectif qui était vraiment de se refocaliser sur l'humain et donc de gagner du temps euh, Bea Johnson a vraiment un, mis un gros point sur la, la réduction des déchets, donc la réduction des déchets elle a vu au fur et à mesure que Globalement, c'était réduire les emballages et réduire tout ce qui est jetable. Donc, comme je vous l'ai dit, elle a tout passé au crible et elle arrive aujourd'hui à éviter euh, 4 tonnes de déchets par an à E4, toute leur famille. C'est quand même énorme. Et le dernier point qui est souvent euh, montré du doigt, souvent on dit « voilà, c'est cher d'être de, de, bio, de consommer euh, bio voilà. ». Là, le zéro déchet, euh, Bea Johnson a fait les calculs puisque son mari était un peu inquiet. Parce que lui aussi, il pensait que c'était cher. Il a fait les calculs et ils ont vu que finalement, ce nouveau mode de vie lui permettait de faire 40% d'économie. Donc non, le zéro déchet, c'est pas plus cher. C'est au contraire moins cher. Voilà en gros pourquoi je vous incite vraiment à aller vers le zéro déchet. Ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue sur la vie et de pouvoir vivre dans cette société moderne tout en respectant la planète. On entend souvent, et moi-même, j'ai été un petit peu réticente au début, parce que c'est vrai que ça nous change nos habitudes. On n'a pas forcément... Euh envie de sortir de notre zone de confort, mais euh, si on le fait, si on fait des petites étapes comme ça dans notre quotidien, on va s'apercevoir que finalement, c'est des choses très simples et même naturelles qui sont à la fois surprenantes au début, mais à la fois, une fois que c'est dans les habitudes, c'est tellement évident en fait. Et en plus, voilà, Béa Johnson nous montre que c'est possible, parce que souvent, voilà, il y en a qui euh, évoquent l'idée que voilà, c'est pas possible, c'est absurde, tout ça. Non, c'est possible puisqu'elle le fait, on le voit même dans la vidéo que j'ai mis dans l'article vraiment très euh, simple à faire moi même je l'ai fait une fois que vous avez euh, tout organisé enfin d'organiser dans le sens où, où vos habitudes sont juste changées quoi au lieu d'aller ici vous allez là bas et euh, vous n'avez pas besoin de chercher et bien une fois que tout ça c'est en place c'est simple c'est euh, aussi simple que votre vie traditionnelle avant c'était chiant d'aller au supermarché ben, maintenant ça reste toujours une, une, une tâche à faire que d'aller acheter à manger mais d'ailleurs c'est euh, une tâche qui, est même, qui devient même plus agréable qu'aller euh, au supermarché pouvait l'être. Donc ensuite, toute la question résidera à vous. Quels sont vos objectifs Quelles sont vos envies En fait, il y a vraiment la possibilité d'adapter euh, à votre quotidien. Euh, Bea Johnson, dans son, dans son livre, présente, elle, son parcours et elle présente vraiment toutes les solutions qu'elle a pu essayer, tester, et euh, les pour et les contre. Et donc, c'est à vous de choisir, vous, vers quoi vous voulez aller. Il y en a, par exemple, qui vont aimer. Euh, Vraiment faire leur cosmétique, faire euh, du beurre ou faire euh, du pain, et il y en a qui vont plutôt aller faire euh, l'achat de vrac. Voilà, c'est vraiment à chacun de préférer, euh, de choisir ses pré en fonction de ses préférences et de ses objectifs. Il n'y a pas d'obligation hein, déjà dans les zéro déchets. Et un dernier point que je trouve génial aussi euh, dans ce concept, c'est que quelque part ça repousse des limites et ça nous invite toujours à nous questionner sur. « Ah, mais ça, comment ça se fait que ça arrivait chez moi Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire autrement ?» Et donc, on est vraiment dans une vie de, de questionnement, enfin, questionnant, pas tant, mais plus de chercher des solutions, de création, d'innovation. Voilà, c'est comme si comme on était dans un monde, une grande mouvance créatrice d'idées de, de, nouvelles, de solutions nouvelles. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est un état d'esprit euh, qu'il faut avoir si euh, naturellement, vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas cette, euh, cette euh, petite fibre, et eh c'est clair que ça va vous la développer et, euh, et vous allez pouvoir entrer dans ce monde de la création et de l'innovation puisque plus vous allez l'entretenir, plus euh, vous allez devenir créatif. En fait, votre cerveau va s'adapter, il va prendre goût à tout ça et vous allez devenir avec nous des créateurs de ce monde meilleur et on va vraiment euh, construire un monde meilleur avec tous ces petits cerveaux qui sont euh, vraiment... Euh voilà, qui ont commencé à agir, commencé à se poser des questions, commencé à trouver des solutions et euh, qui pensent différemment, qui, qui sont ouverts, qui sont dans la recherche. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant de, de voir tout ce petit monde qui se construit et qui se pose des questions et qui trouve des solutions. Maintenant, je voudrais mettre l'accent sur euh, Bea Johnson, en fait, parce que pour moi, ah, c'est ma pépite du jour. Donc, capsule sur les pépites donc, Béa Jetson, c'est une pépite pour moi parce que euh, c'est vraiment une personne qui a eu une idée, qui s'est posé des questions, qui trouvait des choses qui ne correspondaient pas à son quotidien et elle s'est mise à, à aller vers son idée, à, à vouloir simplifier sa vie, à vouloir euh, limiter son impact sur l'environnement. Et elle a continué, elle a continué, elle a persévéré. J'imagine qu'elle a eu plein de remarques, elle en parle dans le livre, qui lui disaient voilà, que c'était... Euh voilà, que c'était un peu compliqué ou que c'était un peu bête ou voilà. Mais elle a, compli elle a continué, elle a ouvert un blog, elle a partagé toutes ses avancées euh, sur Internet et elle a créé une sorte de réseau et aujourd'hui, euh Béat Johnson, elle a écrit un livre, elle est allée sur plusieurs plateaux de télévision expliquer ce qu'est le concept zéro déchet, puisqu'en effet, elle a fait naître un concept, le concept du zéro déchet. Et aujourd'hui, elle a une entreprise qui tourne autour de ça et vit de, de ce concept et de ce que ça lui a apporté. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à aller au bout des choses, des, des idées que vous avez, de, de creuser, de, de vous perfectionner, de devenir des experts et vous allez pouvoir en vivre plus tard, de venir vendre ce savoir-faire que vous aurez développé. Donc, c'est vraiment une solution pour, pour construire un monde meilleur, de créer ses propres, ses propres connaissances, ses propres développements, ses propres concepts. À savoir que ce qui est génial aussi dans le, le travail de Bella Johnson, c'est que dans son livre, il y a une partie, comme je l'explique dans mon article, il y a une petite partie qui reprend... Euh, comment le monde pourrait tourner autour de ça. Parce que souvent, on a l'idée qu'il euh, s'agit de, de décroissance, qu'on va tous mourir, qu'on va tous être pauvres, que ça va être horrible. Non, pas forcément. Euh, elle, elle explique que voilà, ça, ça s'intègre dans une économie circulaire où les, les fabricants ont tout intérêt à penser le produit euh, qu'ils créent pour être à la fois réutilisé, à la fois démonté, à la fois... de manière à pouvoir arriver à la, fin du cycle du, à la fin du cycle du produit, disparaître complètement de la planète, de manière à ne pas laisser de traces de son passage. De la même manière que nous, en utilisant tous ces produits, finalement, à la fin de notre vie, on n'aurait pas laissé de traces de passage euh, de notre venue euh, sur Terre. Donc voilà, elle, elle, elle pense vraiment, enfin, il faut regarder dans, dans le livre, il y a tout un passage là-dessus, sur le monde que ça pourrait euh, créer, et elle le dit dans la vidéo, elle pense que vraiment, ça serait... Euh, un monde où les gens auraient plus de temps pour eux et moins de focus sur les produits et plus sur l'humain. Et donc justement, je vous incite à commencer le zéro déchet chez vous. Ça vous permettra d'intégrer cette mouvance, mouvante créatrice dont je parlais juste avant, mais qui est mondiale. Il y a des tas de gens dans le monde entier qui sont concernés par ça et qui ont commencé à agir grâce à Bea Johnson aussi, parce qu'elle a promu ce, ce concept dans le monde entier. Mais aussi, euh, quelque part, ça va faire pression petit à petit sur les industriels pour qu'ils s'adaptent à nos exigences, pour qu'ils s'adaptent à euh, ces besoins qu'on spécifie d'avoir de, de, des choses sans emballage ou des emballages... Euh, voilà, qui, qui disparaissent une fois, une fois qu'ils sont utilisés, qui ne deviennent pas des déchets. Et tout ça va vraiment forcer le monde à s'adapter à cette mouvance petit à petit. Et je pense vraiment que demain, pour, pour nos petits-enfants et petits, petit, arrière-petits-enfants, pour eux, ce sera une évidence en fait, d'avoir de, de, de, des produits qui ont un cycle de vie où à la fin, ils disparaissent complètement et ils se réintègrent en fait dans la planète sans devenir des déchets. Et je pense que quand ils regarderont en arrière nos 50 années de consommation, de pollution hallucinante, ils seront vraiment choqués et que ce sera vraiment quelque chose dans leur quotidien d'évident de ne pas créer de déchets en fait. Donc voilà, c'est le rôle que tu as joué aussi. Toi, tu intègres... Le zéro déchet chez toi, tu fais partie de cette mouvance. C'est une pression qui s'exerce sur les industriels et sur la société pour faire changer les choses progressivement et euh, nous faire entendre. De manière à ce que ça devienne une évidence pour demain, tout comme euh, aujourd'hui, ça peut être euh, évident pour toi de prendre l'avion. Hier, euh, voler, la... c'était juste absurde. On ne pouvait pas voler il n'y avait que les oiseaux qui volaient. Ben, demain, euh... Demain, ce sera juste évident que le, le moindre produit qui sera créé sera pensé jusqu'à sa disparition complète de la planète de façon à laisser aucune empreinte écologique sur Terre. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu du sujet du zéro déchet. C'est un petit peu toutes ces raisons pour lesquelles je t'incite je, je vraiment à, à te pencher sur le sujet du zéro déchet, de manière à intégrer cette révolution tranquille qui se fait. Et ça va te permettre aussi, donc c'est assez facile à mettre en place chez soi euh, progressivement Et ça va te permettre aussi de comprendre un petit peu tous les enjeux euh, qu'il euh, qu y a, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau euh, du compost ou euh, des énergies. Tu vas vraiment avoir un aperçu global de tout ce qui est concerné, tout ce sur quoi on peut avoir un impact. Tu seras sûrement plus à l'aise, en fait. C'est un peu comme quand on dit... Euh, c'est intéressant de balayer chez soi avant d'aller critiquer l'oisin parce que en fait en faisant ça ce petit ménage c'est toi en regardant un petit peu comment toi tu peux limiter ton impact sur la planète tu auras ouvert ton cerveau, appris à ton cerveau à trouver des solutions, à être vraiment créateur et, et voilà changer d'état d'esprit par rapport à la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Pour toi demain il y aura des solutions partout en fait. Là où aujourd'hui tu disais, ouais ah, non ça c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Demain ce sera ah mais alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ou pourquoi En fait il y aura enfin ça, ça va être un autre mécanisme qui va se déclencher à l'intérieur de ton cerveau et de ton esprit et euh, vraiment tu verras le, le, le monde d'une un, autre façon. Donc tu, tu feras partie d'un monde où euh, une grande partie des gens se seront, auront justement fait ce travail où tout le monde aura beaucoup plus d'ouverture d'esprit à trouver des solutions et à changer les choses. Et, et ça risque d'être vraiment sympa. Donc, n'hésite pas à intégrer ce mouvement, à, à te forcer un petit peu à changer tes habitudes pour l'instant. Et euh, tu verras que demain, ce sera vraiment que du bonheur. On sera dans un monde de, de, de construction, d'un monde meilleur et avec... Euh, avec tous ces petits cerveaux vraiment adaptés à, à trouver des solutions et, à, et à, à limiter son empreinte sur la planète. Et avant de nous quitter, je te propose trois petites actions. Je les ai marquées dans l'article. Brièvement, qu'est-ce que c'est C'est d'abord, un, aller voir ta poubelle. Voilà, juste euh, voilà, après la vidéo, tu vas faire un tour à ta poubelle, juste voir un petit peu ce qu'il y a dedans, euh, de quoi elle est composée, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais pu éviter Et juste de voir par rapport au volume, combien ça fait là, par exemple, pour une semaine, combien ça fait sur un mois, combien ça fait sur un an, et te rendre compte un petit peu, voilà, t'imagines tout ça dans ton salon, ou ben, peut-être beaucoup plus que ton salon suivant la taille de ton salon. Et euh, voilà, te poser les questions un petit peu de... Voilà, de, de prendre conscience de tous ces déchets que tu as déjà dans ta poubelle. Et deuxièmement, justement, c'est aussi euh, bah, de, de commencer euh, à avancer dans le concept du zéro déchet. C'est-à-dire, idéalement, je te suggérerais d'acheter le livre euh, de Bea Johnson parce que euh, pour moi, il est très complet, il a vraiment une vision euh, globale et il va vraiment te faire réfléchir sur, sur la, la position du déchet dans la vie. Euh, mais il y a d'autres livres, j'en parle dans mon article euh, tu peux aussi aller voir des blogueurs qui en parlent il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations ici et là après moi je conseille vraiment d'avoir la vision globale de Bea Johnson pour comprendre euh, vraiment le concept au sens large et euh, pouvoir être à l'aise à tous les niveaux parce que euh, voilà, partir sur les cosmétiques, faire changer euh, faire soi-même trois cosmétiques et se dire c'est bon je suis zéro déchet en fait, vous êtes encore très loin de compte Il y a vraiment toute une démarche, toute une ouverture d'esprit que Bea Johnson nous amène à, à, dé, à découvrir en fait, au fil de son livre, qui euh, pour moi est essentiel. En fait si vous voulez vraiment comprendre et appliquer le zéro déchet dans votre vie à partir de, de quand vous voulez. Voilà, et idéalement, en fait, moi, je vous propose, parce que ça, c'est pratique pour les gens qui sont assez autonomes, on va dire, qui, qui aiment euh, voilà, avancer eux-mêmes, qui ont envie, et ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement, j'ai pour projet de proposer de, petit, euh, des petites choses sur Internet, des défis, des choses comme ça, pour vous accompagner en fait dans, dans le zéro déchet. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, donc c'est pour ça que je vous invite à aller lire le livre d'abord. Mais euh, voilà, ça, ça pourra être quelque chose que vous trouverez prochainement dans euh, les parts d'infos en dessous euh, ou avec les étiquettes en haut de la vidéo qui euh, vous incitera à aller voir euh, le, les, les choses que je propose pour vous accompagner dans le zéro déchet, petit à petit. Et dernier point, dernière action qui est importante, qui permet aussi de passer à l'action, c'est d'écrire dans les commentaires quel est ton avis, quel est ton positionnement. En fait, juste d'agir comme ça, ça permet déjà de de passer à l'action en fait, tu te rends sûrement pas compte, c'est quelque chose qui, qui participe à faire un premier pas et après euh, tu verras, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'aller faire le deuxième pas, d'aller acheter le, le, le livre ou d'aller voir ta poubelle ou des choses comme ça, donc n'hésite pas à écrire tes commentaires que ce soit avant ou après avoir lu le livre, partage avec nous euh, tous les commentaires que tu peux avoir que ce soit des peurs, des inquiétudes, des avis, des préjugés, des... n'importe quoi en fait, et on dit, euh, dis-nous, enfin partage avec nous c'est intéressant. Si toi tu te les poses, c'est qu'il y en a d'autres qui se les posent, donc n'hésite pas à commenter dans les commentaires juste en dessous. Voilà, pour ce qu'on est du zéro déchet aujourd'hui, j'ai terminé. Si jamais ce genre de vidéo, ça t'intéresse pour savoir comment agir pour l'environnement, comment est-ce qu'on peut ensemble en devenir ambassadeur environnement, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Ou alors, euh, et également, je t'invite aussi à, à télécharger mon guide de l'ambassadeur environnement qui est disponible dans le lien juste en dessous de la vidéo de manière à comprendre en fait. dans ce livre j'explique quelle est la situation, pourquoi la planète se réchauffe et quels sont les leviers qui permettent à la planète de se refroidir et donc quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir ou on peut agir et les différentes possibilités d'action que l'on a. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, je te donne rendez-vous pour une prochaine pépite prochainement en attendant je compte sur toi sur le zéro déchet et j'attends ton commentaire juste en dessous pour me dire ce que tu en penses, comment ça se passe à la prochaine